Galant Portier au Frédéric. Rofani, Brigitte, pouvoir Madame Moitry. Giro Ricardie eveline Evelyne. Présent. Chalvin, Eric, pouvoir à Madame Ricardi. Hein Chinka, Gisèle, excusé. Crépin, Robert. Présent. Crépin, Robert. Présent. Oui, oui. Ah, bon. Mirandon, Gilbert. Ah, oui. Ah, présent. Oui. Ah, oui, bon. Crépin, Charline, pouvoir à Crépin, ah, bon, bon. Robert. Présent. Béjean Lou, excusez, Falcou Jean-Noël Présent. Lanza Catherine Présent. Fassi Raymond, pouvoir monsieur Ambrosio. Donc, nous allons désigner une secrétaire de séance. Je vous propose madame Bonuccelli, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Ah, ben ça va bien. Donc, point 1, procès verbal du conseil municipal du 14 octobre 2019 qui est contre, qui s'abstient. Merci. Décision municipale prise par le maire en vertu plaît, des dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. S'il vous plaît, madame le maire, je n'ai pas entendu parce qu'on était en train de me faire signer. Vous avez été un petit peu vite. C'était l'approbation du précédent oui. procès municipal. Procès verbal, oui. Voilà. Oui, oui. Ben, j'ai des observations à faire. Hein. Oui. Euh... Euh... Vous avez un petit peu. Euh, vous êtes trompé concernant. J'ai fait une intervention derrière vous. Euh, je ne comprends pas ce qui s'est fait à l'ouest de la départementale de la ex 7 et côté est, puisque. Voilà, euh, virgule, puisque nous avons bien couvert. J'ai dit le vallon et on marque à vallon, à vallon, depuis 1993. J'ai parlé du vallon. Pouvez-vous donner la page, s'il vous plaît, la page la Comment page, La page, numéro de la page. La page 50. Mais c'est pas tellement euh, important, mais c'est une personne dont je suis quand même pas encore gâteux, même si j'ai bientôt 80 ans, mais euh, je ne ferai jamais ce genre de faute. Euh, une partie de Golfe-Jean est en zone rouge, ma propriété est également en zone rouge, par contre... Avec le Conseil communautaire, je vous posais quand même la question tout à l'heure, à moins que vous puissiez me répondre maintenant. Concernant euh, les inondations, euh, Jean Léonetti, à la Casa hier, il a parlé des propriétés des immeubles, des terrains euh, qui, avaient été, euh, qui étaient en zone rouge, en cas de destruction, par accident, incendie ou inondation, euh, restaient et ne pouvaient pas être rebâtis. Vous avez trois zones différentes, zones ah, rouges, donc je vous invite à, à rejoindre les services de l'urbanisme bah qui oui. vous expliqueront il y a, suivant la, le classement des trois zones, une zone a une possibilité de euh, remettre, de bon, changer euh, la maison de la Parce que ça, ça comme j'avais parlé de ça, oui. la mienne est toujours, et oui. c'est à dire que euh, j'ai eu un redressement par les impôts, j'ai un redressement sur ma, pro ma propriété qui serait de 3 millions d'euros. Pour une maison qui a, par, qui a été estimée à 500 000 euros, on me fait un redressement de 3 millions d'euros par les impôts. Alors, c'est pour ça que cette maison, pour moi, elle ne vaut plus rien. Je ne peux même pas la vendre, je ne sais rien faire. Donc, je rebondis là-dessus et j'irai peut-être voir vos services pour avoir une confirmation. Par contre, euh, on, ma propriété de en zone je ne peux plus rien faire dans cette maison. Au nord de ma propriété, au nord, au nord-est, et vous marquez, virgule, ma propriété. De ma propriété est couverte. Le vallon qui s'appelle le ballon de.. Vous avez marqué le vallon de la Bayère. <coughs> et moi, c'est le ballon j'ai bien insisté, le vallon de la mer, MER. Ce n'est pas le même. Et vous parlez, nous on était en train de parler du vallon du Madden, puisqu'on parlait du fameux petit terrain. Euh, qui était l'ancien garage Saint-Christophe et on parlait de ça alors donc il y a double faute voilà. euh, et le terrain euh, à l'ouest de, de, de Golfe-Jouan au pont de l'eau il y a plusieurs vallons il y en a huit qui ont été couverts qui ont été busés il y en a un qui a été busé qui s'appelle le vallon de la mer c'est pour ça que je l'ai expliqué il descend de Valoris pour la déviation de la 7 a été couvert. Quand il sort de cette couverture de l'ex-RN7, il a à peu près 10 mètres à ciel ouvert. Après, il traverse ma propriété jusqu'à la National 7. Et dès qu'il a traversé la National 7, il traverse la propriété de Monsieur Bartoli, de la propriété Bartoli. Il passe sous la voie ferrée, il passe sous la ex-National ex 98 et il est busé par un émissaire en mer. Alors, pourquoi au pont de l'Aube on arrive à faire ce genre de chantier Et pour le ballon euh, donc, du, donc du matin, pourquoi on n'y arrive pas Écoutez, là je ne peux pas. Oui, je vous l'avez répondu. Mais je trouve quand on a la volonté, oui, oui, quand on a oui, la volonté de tout. le faire, c'est une volonté. C'est pour ça que je voulais rebondir là-dessus aussi. C'est qu'on avait, on avait rendez-vous, j'avais été vous voir, vous m'aviez donné un rendez-vous, vous, vous m'en avez redonné un autre le 25, il ne tombait pas, ça, donc ça tombait pour... Une période de vacances pour les, pour les décès. Euh, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ce monsieur qui avait été Marc Javal, qui avait été nommé, j'avais écrit au président départemental, Charles Langénésie, c'est monsieur donc euh, Marc Javal qui m'a répondu. On avait pris rendez-vous, on était chez vous, il y avait euh, monsieur qui est derrière vous. Plusieurs fois je l'ai interpellé et malheureusement, on n'a jamais pu avoir de rendez-vous avec ce monsieur. C'est quand même pas normal. Alors, de là, il s'occupe de tas de choses pour le, pour le, le tunnel de Tende. Euh, ils veulent faire des procès et conseillent, euh, donc, Charles Angélésie, de faire un procès aux Italiens. Ça ne me concerne pas, moi, ce qui se passe là-bas. Ici, il, devait, il avait été nommé pour nous rencontrer, pour trouver une solution. Moi, j'ai tous les jours des gens dans Golfe-Jean. Euh, vous devez pas vous balader à pied dans Golfe-Jean. Parce que moi, tous les jours, j'y vais, je fais mes courses, malgré que je sois handicapé, j'y vais. Non, non, mais je suis interpellé dans la rue. Pas plus tard encore que ce matin. Là, c'est pour les crottes de chiens euh, à l'école de Gachon. Si euh, si euh, soit c'est des préparer, gens qui font ça la nuit. Mais il faudrait, même si vous n'avez de voiture crotte dans la commune, vous devriez, madame le maire, euh, mettre des caméras verbalisé parce que c'est quand même pas normal qu'on se retrouve avec si, un chien sur les trottoirs vous avez 50, ça, je ans, dire en 50 enfants si vous êtes interrompu bon, vous avez 50 enfants qui marchent dans la mer en sortant de l'école mm. pour moi c'est insupportable voilà il faut faire quelque chose ben, c'est aussi le problème et la responsabilité alors, des propriétaires hein, parce que oui, nous on, on verbalise en permanence hein, alors ça oui. sauf qu'un chien sort quatre fois par jour euh, donc ça fait beaucoup pour faire la déviation de la 7, on a coupé des arbres. Les arbres, on pouvait les laisser. Il y avait des cèdres. Monsieur Crépin, on peut terminer le procès-verbe Non, non, mais peut-être, mais ça me permet, je vous embêterai plus après, mais ça vous me permet de, de, de, de rebondir pour vous dire que si je, non, non. si je ne suis pas reçu par le conseil départemental avant la fin de cette année, c'est des menaces. Le tribunal, on a pris des avocats, et là, on y va. Mais vous serez mis en cause aussi, Madame le maire, parce que plusieurs fois, on vous en a parlé, de la déversion de la scène. et pour que je vous ai dit, ce sont des faisants. on m'a dit, euh, pesez vos mots, monsieur Crépin. Je trouve que Monsieur Javal, qui, qui, qui avait rendez vous avec nous, s'est ébiné. pour un fonctionnaire, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je suis d'accord avec les Gilets jaunes qui disent, pourquoi ça n'a pas été, parce qu'ils ne veulent plus discuter avec les élus. Parce que, vous racontez, les élus ne racontent que des conneries. Et je suis d'accord avec eux. Voilà, donc, donc voilà. Est... J'ai vidé mon sac. Euh, ce que j'avais à vous dire, je vous le dis, mais je compte sur vous. Je me, je vous ai Alors, attendez, fois vous avez posé -vous. deux questions. Non, non. Une question à inondation. Non, d'accord, mais j'ai appelé plusieurs fois. que derrière, je n'ai pas de réponse. Alors je vous ai en face ah de bah moi. Si, la casa, je veux être de reçu. Et je voudrais que vous puissiez intervenir Alors, vous directement auprès de Charlotte Génési. Mais c'est les deux questions différentes. Oui, d'accord. L'inondation, c'est la CASA. Mais je vous dis parce que les gens en ont ras-le-bol dans la commune, de ça. Alors c'est en, en dehors des élections, mais on a de l'argent sur le compte de, du CDRD de l'ex-RN7. Plutôt que de le donner à des avocats, si on fait un procès, on voulait le donner à l'hôpital Pasteur pour, pour, pour la lutte contre le cancer. Là, on est obligé, maintenant, on a déjà donné 3600 euros d'un compte aux avocats. Et ça va continuer, ça va monter à 10-15 000, 000 euros. Mais on va y aller. Et ça sera fait avant la fin de l'année. Puisqu'on est élu pour cette mandature. Moi, je ne continuerai pas. Mais je continuerai au niveau de la procédure. Merci, Donc, on, madame. On revote sur le procès verbal, peut-être, parce que vous n'avez peut-être pas entendu. Alors, qui est contre le procès verbal Qui s'abstient Très bien, l'unanimité. Donc, nous passons aux décisions municipales prise Par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Pas de questions Très bien. Euh, sur la décision 309, qui Merci. concerne l'opération sur le bas de valeur, le bas oui. de l'Ordre de c'est oui. une opération de près d'un million d'euros. Oui, on aimerait en, en vrai, on aimerait en savoir un peu plus sur euh, la faisabilité, la programmation, euh, les phasages, en quoi ça consiste. Tant qu'en plus, cette opération n'est que partiellement financée. Non, non, elle est totalement financée. Non, non, attendez, il ah. y a une autorisation de programme pour reporter. le reste à réaliser en, en 2020. Mais oui, je, je, je Donc, elle n'est oui. que partiellement financée. Ça, cette année, elle n'est que partiellement. Non, elle n'est pas partiellement. Elle est phasée dans la mesure où les travaux se terminent mi-décembre pour des raisons évidentes de fête de Noël. Donc une partie passe sur le budget 2019. Et évidemment, comme ça se poursuit en janvier et février, en janvier normalement c'est fini, L'autre partie a été positionnée sur 2020. C'est un temps de Non, Mais le calendrier une chose, et le budget, c'est pareil. On ne peut pas non, payer quelque non, chose qui n'a pas ce été bon, réalisé, ce monsieur, monsieur, monsieur Giraud. Oui. Ben, vous verrez, on vous informera, monsieur Giraud. Mais on vous informera, on attend. Vous savez bien que jusqu'au 31, on a des recettes qui rentrent. Donc on est obligé d'en tenir compte pour préparer l'Europe. Vous, pas, leur... vous, pas, vous pas la technique de M. C'est-à-dire de voter le budget avant la fin de Ben Monsieur Léruditi fait ce qu'il veut. C'est non, non, en cas de la, casa, oui, on cas de la casa. Oui, mais D'accord. Euh... Écoutez, on vous tiendra Donc, au courant. crainte. Enfin, pour de ce, de ce passage, les le travaux le de sont de commencés. Donc, pour oui, tous ceux qui, qui s'y intéressent. Non, l'assainissement est terminé. Là, on commence les travaux de sondage. Parce qu'on a eu un risque sur le Tanagra d'avoir les garages qui étaient sous le trottoir. Et on a eu l'obligation de faire faire une expertise pour savoir si effectivement il y avait quelque chose, garage ou autre, sous les trottoirs. Donc ça a pris un petit peu plus de temps. Ça ah n'a rien à ça, voir avec l'assainissement. Ce qui va être posé, c'est des fourreaux pour la fibre, etc. Mais l'assainissement, on l'a dit déjà plusieurs fois au conseil municipal, a déjà été fait. Là, on, on finalise en janvier, c'est terminé. Les trottoirs sont faits, les places sont faites, tout est fait. Sans l'enveloppe Ça, c'est la première partie, ce qu'on a dit. On a eu à peu près 4 ou 5 réunions avec les riverains, avec les commerçants. Et euh, voilà, on leur a montré même les... Les, les, la nature du, des, des, des pierres qui seront installées sur les trottoirs voilà, tout est fait non mais par rapport au Granada au Tanagra vous savez que pour le moment il y a un le Tanagra droits, mais, mais c'est pas une question d'être réglé c'est qu'ils refusent d'avoir les trottoirs neufs c'est leur choix nous, on s'incline, c'est un trottoir privé. Non, c'est pas tout à fait ça, mais enfin... Si, c'est tout à fait ça, refuse, parce que vous n'étiez pas à la réunion. Il oui, ben, ouais, voilà, ils refusent. Alors juste, le trésorier public me demande d'investir de l'argent public sur le domaine public, pas sur le domaine privé. Parce que si demain, je refais les trottoirs privés, toute la ville va venir me voir pour refaire les trottoirs donc, privés. Donc le... Et en plus, c'est interdit d'investir ben, sur le, le domaine privé. Le trottoir privé. putain d'agra, il va rester un état, là. Ah ben, c'est le choix de la copropriété. Dans la mesure où ils ne transfèrent pas la parcelle à la ville, on ne peut pas engager d'argent public. C'est la loi qui Voilà. Donc, pour les décisions municipales, c'est bon. Donc, nous passons au point 3, suppression de vote d'adjoint. Installation de M. Raymond Fassi en qualité de conseiller municipal, modification euh, du tableau des élus, donc vous l'avez eu, donc il est proposé euh, de tenir compte de la vacance du poste suite à l'absence de remplacement d'un adjoint, de supprimer ce poste et de réduire le nombre d'adjoints à 7, dans la mesure où nous sommes en fin de mandat, il n'est pas nécessaire de remettre un, un, un adjoint. Et évidemment, un siège de conseiller municipal demeure vacant. Donc, M. Fassi a accepté la proposition qui lui est faite. Il sera installé ultérieurement parce qu'il avait un empêchement aujourd'hui. Et il est donc demandé au conseil municipal d'en prendre acte. Donc, vous avez le tableau des élus qui est joint à la délibération. Voilà. Budget principal. Oui. Je voulais juste faire un, oui. de faire un... Oui. De faire un petit rappel. Ce que dis, de ce que on parlait, malheureusement des deux personnes qui sont décédées. Euh, Madame Elisabeth Ludard avait démissionné de son poste d'adjointe, je qui en reste en conseillère. Monsieur Michel Bertrand a démissionné de son poste de première adjointe, ce qui ne lui pas rien. Et de votre majorité, enfin ce qui en reste malheureusement. Tout comme M. Le... monsieur Mathilde Van et moi-même la de sur le gâteau, M. Pierre Salmon, qui non, est carrément parti. Pendant 5 ans, ce n'est plus pour moi un mandat électoral, c'est juste un chemin de croix. Mais je euh, pense, bien évidemment, que vous au-dessus de tout ça. Mais je voudrais savoir qui prendra en charge la délégation de M. Salmon. Euh, c'est moi-même, je suis en direct. Voilà, on termine le mandat. Il n'y a pas de raison. Il y a une grosse économie qui a été faite. on hein. ne ce c'est pas ses agents, il faut le dire. Il faut parler franc. Et si c'est un chemin de croix pour vous, pour moi, je ne vous dis pas. Parce que supporter quatre personnes qui ne sont pas euh, là. Pour Mme Pilar, c'est autre chose. Et Mme Pisa, euh, Basini, évidemment, c'est un grand regret pour nous. Elle nous manque énormément. Et je ne, il ne se passe pas un moment sans que nous évoquions son souvenir. Parce que c'était une femme d'une grande moralité, d'une grande loyauté. Et on la regrette vraiment sincèrement. Mais bon, après, me, vous dire que ça me désole, non. Je ne peux pas le dire. Et comme dit, a dit le Préfet, cette saison des démissions et on sait bien pourquoi. Ça fait très longtemps qu'on suit un petit peu tout le monde, tous ceux qui ont démissionné. Et c'était parfaitement anticipé. On sait bien qu'on n'a pas attendu la démission en voilà. donc, euh, donc je souhaite la bienvenue, malgré qu'il soit pas là, à M. Euh, Fassi, comme c'est de... un long taste qu'on poursuit. Madame Saluki, s'il vous plaît. Oui. Je voulais juste. Inviter les... Je veux pas être trop long, je veux juste inviter les personnes qui suivent ce conseil municipal à lire l'article de Nice Matin du jour, qui est au moins assez explicite, parce que dans la délibération, vous ne citez même pas le fait qu'un adjoint de plus vous quitte et démissionne. Donc au moins que les choses soient dites clairement dans cette assemblée, un adjoint vous quitte et démissionne. Les mots sont très forts dans le Nice Matin et méritent qu'on les lise. Euh, J'en dirai pas plus. Ce ouais, je... n'est pas dans mon genre de tirer sur les ambulances. Monsieur Falco, il y a tellement de gens qui vous ont quittés, ils sont tous venus me voir. Et je pense qu'en janvier, vous aurez quelques nouvelles de quelques-uns et ça sera amusant de vous voir. Avec plaisir. à ce moment-là. Et j'avoue que tout ça est anticipé, c'est purement politique, tout le monde le sait, j'en ai bien bavardé euh, amicalement et tranquillement avec les uns et les autres et tout le monde est conscient de ce qui se passe. Bon, après, ça n'atteint pas notre majorité, on continue, nous, on travaille, on ne peut pas euh, ni du magasin ni de la politique, on détourne les, les élus. Moi, je ne suis jamais allée voir dans les élus dans les listes. On détourne les, les élus. Regardez qui est à votre droite, madame qui Tournez la tête. Vous descendez plus en plus. Madame Moitrie était élue sur la liste de Monsieur Gumiel quand même. Donc, donc, euh... Elle ne va pas détruire, c'est moi qui suis partie. En s'attentant, en fait. Il est grand et il a continué d'être. Non, je ne changeais pas. Je ne vais... pas prendre petit mot avec tous les personnes à l'heure, on ne pensez pas que c'est euh, moi. Mais je ne pense pas que je fais de la politique. Et la politique, j'en fais de copier euh, de la terre. Et c'est très difficile de pouvoir... De... Oui, euh, j'ai vais faire avec le monsieur, euh, euh, comment s'appelait collier, euh, le notaire, Alors c'est C'est marrant parce que le souverain de M. Gavigny à 89, c'était valoir qu'au d'abord. Et j'ai vu que ce souverain a été repris. Donc, c'est pas si jeune que ça, tout ça. Donc, vous voyez, j'ai un peu une histoire. Ça veut dire qu'en fait, je voulais dire aussi que même si de, côté de mon côté, il y a peu de personnes, mais pour tenir une majorité, c'est pas facile. Et je ne je vis pas un enfer. Au contraire, je sers ma commune. Je fais le possible de servir ma commune avec Michel saint et avec les autres adjoints. Et je veux voir aussi que c'est pas facile aussi euh, quand on a 35 personnes de pouvoir faire une unité il y a des conflits, il y a des ci, etc. Ce que je voulais dire aussi c'est que vous parlez à la place de M. Salmon vous, vous parlez à la place de M. Salmon moi j'ai lu M. Salmon ça fait des années, d'accord, j'ai vu des articles mais je l'ai vu il m'a dit que pour des raisons personnelles il se retirait ce qui avait été dit, je ne sais pas les raisons pour lesquelles il pas fait mais je pense que c'est un petit peu politique et, et, et c'est un peu dirigé, mais je pense qu'il a servi pendant 4 ans, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà, je veux dire, il est parti, il est parti, il aurait pu faire encore, il aurait pu faire encore, il a perdu, et je pense que personnellement, il a eu aussi des petits soucis, donc je veux dire, au niveau de, de lui, donc c'est pour ça qu'il a pris ce choix. Voilà. Donc c'est ni un sacerdoce, c'est ni un calvaire, c'est rien du tout. Il faut faire. Monsieur Alcou, de la politique, il faut J'ai été conseiller municipal en 95, j'ai repris un mandat avec l'Amsterdam Saluki, Je pense que on n'est pas parfait, mais c'est du boulot. Ce n'est pas une association, ce n'est pas la présence d'une commune. Les Valoriens et les gaufres demandent à ce que ça, ça bouge, ça change. voilà. Après, tout le monde a des égaux, tout le monde pense être le, le beau parleur, le beau aussi. Ça, je laisse faire. Mais je pense qu'il faut d'abord donner de sa personne. « Ah oui, j'ai fait déjà 6 ans à M. Vangiovani, je ne si dis pas que j'en s'infuse, je sais de quoi je parle. » Donc voilà, donc, euh, ne pensez pas qu'on a le, le truc, ne euh, pensez pas à ça. Et si j'ai des, euh, si des choses qui ne me conviennent pas, je ne me gêne pas et on a un seul qui lui Voilà, merci. Voilà, et pour mon texte, les intérêts personnels, alors, puisque vous en faites référence à ce article de ma vie les enfants, Je jamais un jugement passé. personne. Ça veut dire dans les cafés, on sait que ça veut dire que un... c'est toujours pas Et Vous savez, il faut arrêter de penser que les Valoriens ne sont pas capables de réfléchir. Ils voient, ils regardent, ils comprennent. Surtout quand on détourne des élus, ils comprennent. Surtout quand ils voient des, des émissions, ils comprennent. Et je crois que tout le monde a compris. Moi je n'ai rien eu à dire de plus que ce que dit dans le journal. Et je peux vous assurer que ce que je me tiens, euh, ce qui me tient, c'est vraiment euh, le service. Plusieurs fois, ce n'est pas une manière, je ne m'attends pas temps, je ne vous suivrai pas. Donc, on a pris acte de, de, de, de, de, de, de la candidate, enfin, de l'arrivée de M. Bassi. Pour autant, il faut voter la délibération euh, de... Qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 4, budget principal, décision modificative numéro 1. M. Molesti. Le budget primitif 2019, ayant été approuvé le 28 mars 2019, il convient en fin d'exercice de prévoir une décision modificative pour actualiser certains postes budgétaires. Donc la décision euh, modificative, vous l'avez dans le petit tableau qui suit, en dépense de euh, fonctionnement, donc 256 000 euros, et en recette, 256 000 euros. En fonctionnement... Donc euh, au chapitre 13, 43 000 euros euh, relatifs au remboursement de rémunération du personnel, 19 000 euros en raison de la perception de produits supérieurs à ceux estimés, en particulier pour les FPS, ainsi que pour la mise à disposition de personnel à d'autres organismes, en particulier pour la police municipale. Au chapitre 73, 200 000 euros de droits de mutation, au 74, 194 000 euros en raison du montant des dotations et participations supérieures à ceux escomptés. Vous avez euh, entre parenthèses donc, de quoi il s'agit. Au chapitre de 75, moins 200 000 euros en raison de la proratisation encore à l'étude concernant les redevances liées aux concessions des plages. En fonction de la durée réelle d'occupation, comme vous le savez, il y a eu un petit décalage dans le temps, et donc euh, c'est actuellement à l'étude, afin de fixer exactement euh, ce dont ils auront à payer. Soit au final donc un ajustement de 256 000 euros. Au niveau des dépenses de fonctionnement, au chapitre 11, donc on retrouve 80 000, 88 000 euros qui concernent principalement les fluides, donc en... Euh, Particulier euh, suite au changement de contrat, qu'on est obligé de faire. Au chapitre 12, plus de 165 000 euros compte tenu des nouveaux recrutements imposés par la législation en cours euh, au niveau de l'animation des agents de propreté et d'entretien, et du nombre de saisonniers euh, qui a été en nette augmentation, et de l'augmentation donc des tickets restaurants, du nombre des tickets restaurants. Au chapitre 14, alors moins 129 500 en raison des prélèvements moindres que prévus pour le PFIC et les prélèvements SRU, donc au niveau de la péréquation des ressources intercommunales et des prélèvements donc des amendes SRU. Donc on récupère 129 500 euros. Au chapitre 65, on récupère également 8500 euros concernant... Une baisse des indemnités des élus et l'augmentation de 5500 euros de la subvention allouée au stade de Valoris, suite aux performances sportives qui vont conduire le club à accéder au niveau le plus haut départemental. Au chapitre 67, 41 000 euros, en raison d'une baisse du montant de la contribution d'équilibre versée à un sur le chiffre d'affaires de 2018 par rapport au prévisionnel. Donc, euh, effectivement, les recettes d'Indigo sont en augmentation, et donc nous, on aura une contribution qui sera moindre. En investissement. Donc, il s'agit uniquement de jeux d'écriture. Au chapitre 10 plus 341 000 euros compte tenu des recettes liées au FCTVA et à la taxe d'aménagement plus importante que prévu. et au chapitre 24, donc moins 341 000 euros en raison de sessions en cours de réalisation non finalisées à ce jour. Donc soit un total d'ajustement pour l'investissement de 0 euros, puisque c'est un jeu de cas. S'agissant des dépenses d'investissement, au chapitre 204, moins 50 000 euros sur les subventions d'équipements versées, donc c'est ce dont vous a parlé Madame le maire précédemment, de grand époque. Au chapitre 21, plus 90 000 euros d'autres immobilisations corporelles. Au chapitre 10, moins 40 000 euros compte tenu de la baisse des dépenses Relative à la taxe d'aménagement. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget principal conformément au projet en annexe dont vous avez ci-dessous le détail que je viens de citer. à l'article R23.11-9 du code général de collectivité territoriale. Les autorisations de programme et leur révision sont votées par le conseil municipal par délibération distincte lors de l'adoption du budget primitif de l'exercice ou des décisions modificatives. Trois projets d'investissement importants ont fait l'objet d'une autorisation de programme de crédit de paiement au budget principal de la ville, pour un montant de 3,4 millions euros, La construction de la base nautique pour 1, 600 millions euros, La réhabilitation du couvert clémenceau pour 900 000 euros. Et la phase 2 des abords du château pour 900 000 euros. Compte tenu du calendrier de réalisation des travaux, il convient d'actualiser ces autorisations. Il est proposé au Conseil municipal d'ajuster la répartition pluriannuelle des crédits de paiement des autorisations de programmes existantes selon le tableau que vous avez en dessous. Donc, euh, oui, il y a des gens qui m'appellent. Euh, donc... Euh, les principales modifications concernent, comme on l'a évoqué tout à l'heure, la réhabilitation du boulevard Clémenceau, donc un reste de 80 000 euros, et la phase 2 des abords du château pour 100 000 euros, donc qui n'ont pas été réalisés, qui seront utilisés à d'autres fins, euh, et, parce que donc, vous savez, tous qu'il n'y a pas de reste à réaliser sur une APCP. Question. Bien — Monsieur Molestier je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous anticipez déjà le budget d'investissement de 2020, alors qu'il n'est pas voté pour le conseil municipal. — Je crois que ma vous prévoyez, vous prévoyez, terminer ?— Oui. — Puisque vous prévoyez quelques 2 580 000 euros au total à dépenser, à engager sur 2020 pour des opérations pluriannuelles. J'entends bien. Mais en attendant, ils ne sont pas actuellement financés. Il faudra qu'ils soient financés dans le cadre du budget 2020. Voilà, exactement. Donc, ils seront eh financés dans le cadre du budget 2020. Quand On est d'accord. Tous... On est bien d'accord. Que ce soit entendu par tout le monde. Euh, donc, euh, qui est contre qui s'abstient C'est Alors, c'est qui qui s'abstient Voilà, très bien, merci. Point 6, créance éteinte et admise en non valeur budget principal. Alors, les services de la trésorerie municipale proposent d'admettre en non-valeur et en créances éteintes des créances pour lesquelles le recouvrement est démarré infructueux, malgré les diligences réglementaires. Les créances éteintes correspondent principalement à l'insuffisance d'actifs du débiteur, société en liquidation, personne en situation d'endettement. Les créances éteintes Irrecouvrables, qui théoriquement peuvent toujours faire l'objet d'un recouvrement concernent soit des petits montants inférieurs au seuil de poursuite, soit des poursuites sans effet. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2019 du budget principal. Il est donc proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur les créances mentionnées dans le tableau à l'annexe pour... 33 463,65 euros. D'admettre en créance éteinte les créances mentionnées dans le tableau en annexe pour 1,200,37 € euros. De dire que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget communal 2019. La qui Trésorier municipal, indemnité du de conseil du trésorier, Monsieur Molesti. Donc, les comptables publics, agents de l'État, assurent la gestion financière et comptable de l'ensemble des collectivités territoriales, des, des établissements publics, locaux, organismes de coopération intercommunale, centres communaux d'action sociale, etc. Les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux du secteur de l'habitat social. Le comptable public est seul chargé du recouvrement des créances et du paiement des dépenses. Son indépendance garantit la sécurité financière et l'efficacité des contrôles. Il est ainsi l'interlocuteur quotidien et privilégié des décideurs locaux pour toutes les facettes de la vie financière locale. Il peut également apporter des informations et des conseils utiles dans des domaines tels que la fiscalité directe locale, la commande publique, les délégations de services publics. À ce titre, il peut bénéficier d'une indemnité de conseil attribuée selon les dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983. Il convient de soumettre la présente délibération au Conseil municipal afin d'assurer un cadre de paiement pour toute la période d'activité de M. Bertrand Faure. Il est proposé au Conseil municipal, vu l'article 97 de la loi 82-213 du 2 mars 82, vu le décret numéro 82-979 du 19 novembre 1982, Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983, de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil, d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an, définie Merci. sur la base de l'article 4 de l'arrêté du 16 décembre 1983, à savoir 0,10 de la moyenne des dépenses budgétaires des trois dernières des trois derniers exercices des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement à l'exception des opérations d'ordre. De dire que cette indemnité sera attribuée à monsieur Bertrand Fort, chef du centre des finances publiques d'un type municipal Durant toute la période de son activité, de dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget communaux correspondant. Les questions Qui sont... est contre Qui s'abstient L'unanimité, merci. Budget principal, principal autorisation d'engagement et demande d'attendre des dépenses d'investissement avant le vote du budget planétique 2020. L'article L16-12-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Un outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du tiers des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à la linéaire ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et de recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. Compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service public, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à engager liquider noter les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2020, à hauteur de 25% des crédits ouverts au budget 2019. Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption. Donc au budget principal, le montant des crédits d'investissement hors dette ouverte, au budget 2019, s'élevait à 7 964 919 ,01 euros En conséquence, l'autorisation d'ouverture des crédits s'établit dans la limite de 25% de la somme, à la somme pardon, de 1 991 229,75 euros. Vous avez euh, au, au verso au, oui, tout. Le tableau explicatif de ce que je viens de dire. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser à compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'adoption du budget primitif 2020. Madame le maire a engagé, liquidé et mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 25% des crédits de ouverts au budget 2019. Tel que détaillé ci-dessus, à savoir 1 991 229,75 euros pour le budget principal. De dire que les crédits y afférents seront inscrits au budget communal 2020 lors de son adoption. Des questions Qui est contre Qui Juste une question rapide, savoir si vous avez déjà fixé la date de la présentation du budget primitif au conseil municipal. Vous ne savez pas encore si ce sera fait avant ou après les élections municipales Non, aujourd'hui, on attend la fin de la et non, non, mais ça ne change rien. De toute façon, le budget, non, bah, non, avec le, le budget... Le, budget, euh... pas... le problème, c'est qu'on... et on ne dépense qu'en fonction de bon. euh, En plus, on a une incertitude nouvelle quant au transfert de, de la compétence assainissement après ce qui nous est revenu de Paris, donc c'est vrai qu'on est un petit peu euh, embarrassé sur cette histoire. Voilà. Peut-être que ça sera voté en optionnel, pas en optionnel. Voilà, donc ce n'est pas la peine de se précipiter pour euh, refaire encore un budget. Euh, on attend les attend nouvelles. J'espère que ça va se décanter. Apparemment, on aime les maires maintenant, donc on devrait avoir des nouvelles incessamment sous peu. C'est nouveau, c'est un petit peu campagne aussi. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Si on se met à aimer les maires et à comprendre qu'ils travaillent 15 heures par jour, c'est bien. C'est pas mal aussi. Ça nous, fera, ça nous changera un petit peu. Voilà, donc euh, qui est contre Qui s'abstient Merci. Association et établissement public, versement d'un compte sur subvention, année 2020. Il y a quelqu'un qui dit Ah non, alors on va refaire le vote. Alors, on recommence. Qui est contre voilà. Qui s'abstient Voilà. Je, donc, point 9, Association et établissement public, versement d'un compte sur subvention, année 2020. Alors, compte tenu des demandes de subventions reçues pour l'année 2020 et des besoins de, finance, de financement exprimés par les associations concernées, il est proposé au Conseil municipal de voter les avances sur subventions 2020. Il est demandé donc au Conseil municipal d'octroyer aux associations et établissements publics les avances sur subventions 2020 conformément au montant suivant. Le Ski Club, 6 000 euros. Valis Hand Club, 10 000 euros. Comité d'Arléga, 10 000 euros. Football Club, euh, golte Jean, 30 000 euros. Stade de Valoris, 30 000 euros. Azuréa Club, Golfe Jean Valoris, 60 000 euros. Comité d'action sociale du personnel, 50 000 euros. Au CCAS, 500 000 euros à l'EPIC, l'Office du tourisme, 200 000 euros, ainsi que 25 000 euros à la caisse des écoles. Des questions de, de dire que la charge correspondante sera constatée sur l'exercice 2020 au compte concerné du chapitre 65 du budget principal. La question Qui est contre si, si si, si Ah, pardon. Seulement euh, là, vous avez euh, donné des subventions aux clubs importants seulement là. Oui. Ah. C'est les plus gros euh, clubs qui ont des, des salariés. Donc on ne peut pas euh, différer dans la mesure où on a des objectifs et puis des échanges. Parce qu'il y, y a des personnes qui s'occupent donc pour, euh, pour qu éviter que les chats se reproduisent. Oui. Et euh, il serait bien que cette personne, c'est avec les vétérinaires. Cette association s'autofinance. Vous avez l'année dernière donné une petite subvention. C'est pour ça que je voulais vous demander si on pouvait... Oui, oui, elle bah, Ça ne sera pas oublié Non. Bon, OK, merci. Non, d'autant que c'est une action importante, hein, puisque malheureusement, on a de plus en plus de, de châillons. Ça pose un problème. Bah, non, donc il est souhaitable d'être euh, très vigilant et d'avoir une association qui se déroule. Il a pas de souci. Donc, euh, je recommence. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Autorisation de signature des marchés publics relatifs à des prestations de services de télécommunication, lot numéro 1, téléphonie fixe et accès à Internet à débit non garantis. Lot 2, téléphonie l mobile. Lot 3, transport de données Internet et accès le Internet, bon, Internet à débit bon, 40. Bon, monsieur, monsieur, je <rire> Donc la commune de Valoris Golfe jean a lancé en sa qualité de coordonnateur une procédure d'appel d'offres ouvert le 23 juillet 2019 pour la passation de marché de prestations des services de télécommunication au bénéfice du groupement de commandes constitué spécifiquement le 28 mars 2019 avec le CCAS et l'Office de tourisme. Les prestations se décomposent en trois lots, tels que détaillés ci-après. Donc un lot 1, téléphonie fixe et assez accès Internet à débit non garanti. Il s'agit donc de l'ADSL. Un lot 2, téléphonie mobile donc pour la commune. et Un lot 3, transport de données inter-site et accès Internet à débit garanti pour la commune. Et là, il s'agit donc du circuit interne de la mairie entre tous les services, et euh, les, euh, la mairie annexe et autres. Chaque lot prévoit un montant annuel minimum et maximum de commandes répartis selon chaque membre du groupement comme suit. Le lot a service de téléphonie fixe et d'accès à Internet à débit non garantie, donc un montant minimum de 30 000 euros hors taxes par an, maximum de 70 000 euros hors taxes par an, le CCAS, un minimum de 2 000 euros hors taxe en, 8 000 euros hors taxe en. L'Office du tourisme, 2 000 euros hors taxe par an et 8 000 euros hors taxe par an. Le lot 2, service de téléphonie mobile, un montant minimum de 8 000 euros hors taxe par an, maximum de 32 000 euros hors taxe par an. Le lot 3, service de transport de données inter-site et d'accès à Internet à débit garanti. Un montant de 8 000 euros hors taxes par an minimum et maximum de 30 000 euros hors taxes par an. Les montants de commande ont été individualisés pour chaque membre du groupement, selon leur consommation sur les exercices précédents. Chacun des lots prendra effet au 1er mars 2020, après une phase préparatoire débutant à la notification des marchés. Les marchés seront conclus pour une durée de deux ans fermes, reconductibles expressément pour une nouvelle période de deux ans à compter de la date d'effet, qui est du 1er mars. Au terme de la publicité lancée au niveau européen et national, le 23 juillet 2019, la commune a reçu dans, un délai, dans le délai imparti, soit au 23 septembre 2019, six plis des entreprises suivantes, donc Orange pour le, les lots 1, 2, 3, Stella Communication pour les lots 1, 2, 3, Céleste pour le, le lot 1, Link pour le lot 3, SFR pour les lots 1, 2, 3, Bouygues Télécom pour le lot 1. Le 27 septembre, donc les plis ont été ouverts et transmis pour analyse au cabinet IMOTIS, intervenant pour la commune euh, en qualité euh, d'assistante de maîtrise d'ouvrage. Ce dernier a produit un rapport d'analyse des candidatures et des offres et proposé un classement par l'eau en application des critères de sélection avancés au règlement de la consultation. Prix d'offre 50% en fonction du délit quantitatif estimatif produit. Valeur technique 50% en fonction des sous-critères énoncés à l'article 5 versé pour chacun des lots. C'est au vu de ce rapport que la commission d'appel d'offres s'est réunie le 8 novembre 2019 pour attribuer chaque lot au candidat suivant. Le lot numéro 1 téléphonie fixe et accès Internet à débit non garanti pour tous les membres du groupement de commande, société SFR. Le lot numéro 2, téléphonie mobile pour la commune, société SFR. Le lot numéro 3, transport de données, intersite et accès internet à débit garantie pour la commune, société Orange. En conséquence, il est demandé au conseil municipalité, municipal... Vu donc les différents articles qui sont cités en dessous, d'autoriser Madame le maire à signer les marchés publics relatifs au lot numéro 1 téléphonie fixe et accès internet à débit non garanti avec la société SFR. D'autoriser Madame le maire à signer marché public relatif au lot numéro 3, transport de données inter accès internet à débit garantie pour la commune avec la société Orange. D'autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération dans les pièces contractuelles et les éventuelles modifications surviendraient pendant l'exécution des marchés. De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget correspondant. Donc le PV consultable au secrétariat général pour un truc. La question Qui est contre Qui s'abstient Merci. Immeuble 1 rue du Faux, parcelle cadastre et BWP 296, ordre partiel, M. bien Suite aux lettres réalisé par Madame Ginette Juge et son acceptation par délibération numéro DE 1603-0024 en date du 10 juillet mars 2016, la commune de valoris golfe est devenue propriétaire de l'immeuble cadastré section BW296 situé au 1 rue du Four à Valoris. Cet immeuble est composé d'un rez-de-chaussée occupé par un local commercial et d'étages dédiés à l'habitation qui sont inoccupés depuis leur transmission. La partie à usage d'habitation nécessite d'importants travaux et de coûteux travaux de réhabilitation pour envisager de la remettre à disposition de locataires. Elle ne présente pas d'utilité pour la commune. Une offre d'acquisition de ce bien a été formulée par courrier en date du 5 septembre 2019 par un groupe d'investissement habitué à la réalisation de réhabilitations de qualité. Ce groupe s'est porté acquéreur de la partie habitation, c'est-à-dire de l'immeuble d'habitation ayant son entrée rue du Four et composé de trois niveaux principaux, de trois niveaux intermédiaires et de combles non aménagés, d'une superficie cadastrale de 129 mètres carrés, correspondant à une surface loi carrée de 240 mètres carrés au prix de 225 000 euros. Cette offre est soumise à l'acquisition simultanée de la partie. Habitation de l'immeuble 53 rue clément bell cadastré BW 372, qui est la délibération d'après, qui est aussi du lex-juge et que la mairie avait décidé de vendre en même temps. Le service des domaines a rendu son avis en date 13 juin 2019 19, et l'offre financière est compatible avec son évaluation. Il est précisé que la cession de cette partie Habitation de l'immeuble est soumise à la création d'une copropriété, vu que la mairie va rester avec le local commercial du rez-chaussée. de La commune reste propriétaire du local commercial et est accessible de manière indépendante. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la vente de la partie habitation telle que décrite à la présence du bien cadastré BW 296, 1 rue du Four à Valoris, au prix de 225 000 euros. D'approuver la division en deux lots de et la création de la copropriété 61 rue du Four entre la ville et l'acquéreur, au frais partagé pour moitié entre les deux parties. D'autorité, Madame le maire, a signé toutes les pièces, actes et documents afférents aux actes et effets ci-dessous exposés, de préciser que les dépenses et les recettes en réduisant seront écrites sur le budget communal de la ville. Oui. Mmh. Je vous indiquez qu'il s'agit d'un de... groupe d'investissement habituel à la Région. Réalisation je de... n'ai Pardon, j'ai pas entendu. Pardon, monsieur, mais, mais ça, le, le nom du groupe d'investisseurs Si vous voulez, à l'heure actuelle, comme euh, la proposition n'est pas encore euh, actée, alors, elle, elle deviendra publique une fois qu'on l'aura signée. Il se pourrait qu'il y ait des deux nouvelles. Et donc, euh, on vous la dira dès que l'accord sera retenu. Alors, c'est difficile, pardon moi, il est difficile de vous autoriser à mener cette prestation euh, dans la mesure où on ignore qui va acquérir le souvenir. Ce que je suis autorisé à C'est ma position. Non, euh, Mme Ricardi, on peut vous donner le nom en off. Pour le moment, on ne peut pas... Euh, publié dans la mesure donc, où je l'ai euh, publié, mais en en off, vous venez en haut, vous verrez, c'est du... Je sur celle-ci et sur la suivante. Ce sont des investisseurs de, de très haute gamme, dans la mesure où ce sont des... fondations une fondation de banque qui intervient sur toutes les villes attractives. Donc, effectivement, Valoris est une ville très attractive et on l'a vu avec les droits de mutation qui ne s'est augmenté. Et donc, ils interviennent sur le dévalorisme et rachète des immeubles. Il s'agissait là de la première partie de ma question, la seconde étant, vu que la commune concerne sur les deux. Des livres numéro 10, 11, pardonnez-moi, et des livres numéro 12, des locaux co commerciaux. Oui. Quel est le projet sur ces locaux commerciaux Merci. Euh, le projet, c'est réhabiliter ces commerces, parce qu'ils sont justes, ils sont pour, pour dire, hors normes. Et il est question, effectivement, de les réhabiliter, de laisser des commerces de proximité, artisans, artistes, proximité. La commune étant propriétaire, quel est le... Pardonnez-moi de répéter la question, je n'ai sans doute pas bien exprimé clairement ma pensée... Euh, Est-ce qu'il y aura un choix de type de commerce Est-ce qu'il s'agira plutôt de commerce de bouche, de proximité S'agira-t-il en revanche plutôt de quelque chose qui va toucher le développement culturel de la ville Merci de vous préciser. Alors, Madame Ricardi, je vous invite, et sans aucune malice de ma part, à visiter la ville. Mais ces commerces sont occupés par des locataires depuis fort longtemps. Là, vous avez une boulangerie. Donc vous maintenez c'est ben, commerces. Oui. commerce. Non, mais il faut savoir, parce que d'autres commerces n'ont pas été, non, non, comment dirais-je, maintenus. Bien, donc cela vous les maintenez. Oui, oui, oui, Merci tout, tout dépend de la nature du commerce. Si c'est un commerce de boissons euh, un petit peu problématique, c'est vrai qu'on revoit les choses. Là, nous avons une boulangerie. C'est un commerce de proximité. Voilà. Euh, Boissonné aussi, hein, mais bon. On est obligé de, de faire euh, une copropriété dans la mesure où on va... Participer oui. aux travaux de façade, d'éventures, de etc. Merci. D'accord. Donc, il... oui. oui le, madame juge avait, euh, avait fait ce leg en précisant que c'était pour la création d'une crèche ou d'un centre d'accueil handicapé. Est-ce que vous nous confirmez que le financement serviront à la crèche Nature en ville C'est ça tout à fait. Oui, tout à fait. Euh, c'est pas écrit dans la délibération, c'est pour ça voilà. que je vous parle de le préciser. Non, on n'a pas vocation à faire de la location, hein, comme vous le savez. Euh, donc l'idée, c'est effectivement de vendre le patrimoine légué euh, très généreusement par Mme Juge pour l'affecter à la crèche. Il est évident que les investisseurs n'ont pas souhaité euh, acheter les commerces parce que ce n'est pas leur, euh, leur, euh, leur mode de gestion, ils n'ont pas de commerce à gérer, etc. Donc ils souhaitent n'avoir que des appartements et des immeubles. Donc nous, tout naturellement, comme ça nous arrange, euh, on garde et bien en plus ce commerce est occupé, donc c'est vrai que ça pose euh, d'autres problèmes. Qui est contre Qui s'abstient Point 11, immeuble. Euh, non, pardon, Point 12, immeuble 53 rue Clément Belle, parcelle cadastrée P372. Partielle. Alors pareil, suite au lèvres de Madame le Juge et son acceptation par délibération DE 1603-024 du, du 18 mars 2016, la commune est devenue propriétaire de l'immeuble cadastré BW372 situé 853 rue Clément bel Valence. Cet immeuble est composé d'un rez-de-chaussée occupé par un local commercial, comme l'autre, et d'étages dédiés à l'habitation qui sont inoccupés.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 des étages R1 à R3 au sein de l'immeuble élevé des trois étages sur rez-de-chaussée comprenant un appartement au premier étage, un appartement au deuxième étage, un appartement au troisième étage, des combats aménagés représentant une surface loi carrée d'environ 130 mètres carrés au prix de 130 000 euros. Cette offre est soumise à l'acquisition simultanée de l'habitation de l'immeuble 1 rue du four cadastré PW 297 de la délibération précédente. Le service, domaine, le service des domaines a rendu son avis en date du 13 juin 2019 et l'offre financière est compatible avec son avis d'évaluation. Il est précisé que la cession de cette seule partie habitation de l'immeuble est soumise à la création d'une copropriété. Comme dans le cas précédent, la commune reste en effet propriétaire du local commercial situé au rez-de-chaussée. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la vente de la partie habitation telle que décrite à la présente du bien cadastré. BW312-53-Roudet-Mambel au prix de 130 000 euros, d'approuver la division en deux lots distincts et la création d'une copropriété 653-Roudet-Mambel entre la mine et l'acquéreur au frais partagés pour moitié entre les parties, d'autoriser Mme le maire à signer toutes les pièces actes et documents afférents aux actes et effets ci-dessus exposés, de préciser que les dépenses et les recettes en même temps seront inscrites sur le budget communal. Des questions Non Qui est contre Qui s'abstient Merci. Point 13, vente de local à usage d'entrepôt situé 8 rue de La Fontaine, parcelles cadastre ww 228, l'eau numéro 1. Suite aux acquisitions réalisées par la commune en 2017 dans le cadre d'une concession d'aménagement entre la Sémival et la commune, désormais arrivé à ce terme la commune de valoris golfe jean est propriétaire d'un local à usage d'entrepôt situé au rez-de-chaussée de, de l'immeuble 8 rue de la Fontaine à Valoris, cadastré ww 226 l'OEL d'une superficie de 11,37 m2. Ce bien ne constitue pas d'intérêt pour la commune compte tenu de sa faible surface et de sa nature qui est de cave car il est assez enterré, mais entraîne en revanche le paiement de charges de copropriété importantes. Le service des domaines a été saisi et a rendu son avis en date du 5 septembre 2019 et une offre a été faite en vue de l'acquisition au prix de 6 000 euros, ce qui est conforme à l'estimation du service des domaines. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la vente du lien cadastré BW228 de 8 rues de la Fontaine à Valoris au prix de 6 000 euros, d'autoriser Madame le maire à signer toutes les pièces, actes et documents afférents aux actes et effets ci-dessus exposés, de préciser que les recettes en résultat seront inscrites au budget communal. Oui Même question comme que précédemment, qui a fait l'offre Là, c'est la personne qui est dedans. Euh, qui, qui, oui. servait, qui Alors ce, ce bien-là, c'est un bien qui a été, vous euh, avez compris, acheté du temps de la Sémival pour les besoins de réhabilitation du Vieux valoris C'est un artisan qui travaillait pour la Sémival qui s'en servait pour remettre son matériel et rénover le Vieux Valorise. Oui. Voilà. Et là, il, il est à l'intérieur et il, il a fait une offre qui correspond tout à fait à ce qu'a fait les domaines. Donc euh, on lui a enfin, faire ça. son envisage de lui vendre si tout le monde est d'accord. Là aussi, on n'a pas vocation à gérer ce, ce locataire, ça ne sert à rien. Ce monsieur est là depuis de, de, de, de très nombreuses années, donc il a fait une proposition. Voilà. Euh, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Convention avec la SA Emilia. Versement d'une subvention foncière dans le cadre de l'opération Verdino, monsieur La commune de Valoris-Golfe-Join souhaite apporter son soutien à l'ASA Emilia dans la réalisation du projet de création de huit logements sociaux dénommés le Verdino, au lieu dit le fourna à Valoris par l'intermédiaire du versement d'une subvention d'un montant de 40 000 euros. Alors, cette, euh, ces huit logements sont les logements qui avaient été prévus pour remettre les... Du, parce qu'on avait déplacé les Dubois lors de la création du bassin de rétention. alors rétention. Ça a traîné, mais en fait, ils se sont mis d'accord, c'était compliqué, parce que c'est les familles, ça, ça a été compliqué pour Eria pour avoir le permis, et pour les familles pour choisir les appartements aussi. Donc, à l'heure actuelle, tout est prêt, et un projet de convention entre la ville et la SA et Erilia a été élaboré. Il présente l'opération dans son ensemble et définit les engagements des deux parties. Il prévoit notamment le versement de l'intégralité de la subvention par la ville en 2019. Alors, cette subvention, elle vient en déduction des pénalités pour manque de logements sociaux, il faut aussi le dire. Donc, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le principe du versement de la commune d'une subvention de 40 000 euros à la SA Rilia dans le cadre de l'opération Le Verbino à Valorise, d'approuver le projet de convention entre la ville et la SA Rilia relative au versement de cette subvention dans le cadre de l'opération Le Verbino, d'autoriser Madame le maire à signer cette convention et tous les documents aussi rapportants, de dire que les crédits y afférents seront inscrits au budget communal 2019. Effectivement, c'est un très, très vieux projet puisqu'on est arrivé, il n'était pas encore abouti. Oui, je te fais une autre okay. question, s'il vous plaît, sur le plan financier. En quoi la ville s'oblige à verser ces 40 000 euros à la SA Erilia Elle ne s'oblige pas. Euh, si vous voulez, on a euh, des pénalités euh, non, pour la RAN, ce loi tellement importante. Nous avons l'obligation pour baisser considérablement la pénalité de trouver euh, des éléments de déduction. Donc en général, c'est soit une aide à la rénovation, ce qui était le cas avec les opa -RU. là on n'y est plus. Euh, donc euh, l'État nous fait une proposition de verser cette, euh, cette subvention à Erilia. C'est une subvention qui devait être attribuée à la résidence senior qui a été monté par Grand-Delta. Grand-Delta euh, nous a fait choisir un projet, c'était un très beau projet, les élus de la majorité ont voté pour ce projet, et Grand-Delta, sans nous prévenir, sans nous consulter, a changé le projet brutalement. Donc on a refusé le projet de Grand-Delta, ce qui fait qu'un euh, autre promoteur, enfin un autre d'ailleurs, euh, a repris le, le projet, mais on a perdu du temps. Donc l'État nous, nous propose de euh, basculer cette subvention qui était prévue sur Erilia, ce qui revient au même. Dans la mesure où c'est des subventions pour les logements sociaux, ça vient en déduction de la pénalité ouais, Ça n'a pas de. Voilà, c'est une somme qui était déjà budgétée, ça n'a pas d'impact. On a simplement basculé euh, avec l'autorisation, effectivement. Euh, des, des services de l'État, On a basculé sur Elverdino, euh, comme on vous l'a expliqué. C'est pour une famille qui avait été... Euh, toute une famille qui avait été déplacée suite à la construction du bassin de rétention fond du fond. de... Ah. pas C'est pas le projet de mousse qui avait non, été fait euh, pour... Si, si. Il y avait mousse qui était dessus parce que c'était très sensible. Oui, C'est hein, ben, pour ça un extrêmement particulier. Donc il a fallu un accompagnement social très long, très précis de dentelle, une population qui est un peu sensible à toutes les variantes diverses et variées. Donc quand le, le master s'est construit, il a fallu les déplacer, parce qu'ils avaient leur habitation à cet endroit-là. Et ensuite, suite à cet accompagnement, il y a eu le projet qui s'est monté petit à petit. Ils ont accepté le projet la possibilité oui. quelque part, de dirait, d'être sédentaire. C'était avoir... la première des de toutes ces équipes qui ont à euh, Pour rappel, le projet de Mousse, c'était pour reloger des, des personnes, euh, gens du voyage, sédentarisés sur la commune, c'est pour que tout le monde comprenne, je sais qu'on se comprend, mais pour que tout le monde comprenne, et ça avait été voté en début de, en début de mandat. Il y avait d'ailleurs eu une modification de PLU euh, pour déclasser 800 carrés de zone naturelle, qui n'ont pas été compensés jusqu'à présent. Vous étiez engagé à le compenser, est et là, on en, dé... est en début de mandat, on déclasse, en fin de mandat, ça n'a toujours pas été compensé, malgré les relances régulières que j'ai eu l'occasion de faire à ce micro. Encore, je, vais le temps, non, je vais vérifier, mais c'est prévu, c est... C est c est les surfaces et les C'est prévu dans, dans un autre un modificatif, un autre modificatif. Ouais, oui, Parce non, que pour l'instant, ça n'a pas été compensé. Ce qui est de, certain, c'est que de... ça n'a pas été compensé. De, de, de toute manière, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura certainement une prévision dans la révision, il y aura la balance de euh, ce qui a été déclassé et pour Donc, ça soit de manière rectifiée. Euh, ça, je, un certain, euh, euh, je vous ai dit que l'État euh, tient une comptabilité de risque du jeu en ce qui concerne les points classés et les Voilà, donc qui est contre, Qui s'abstient, merci. Point 15. Animation Noël tarification Balade en Le 15 décembre 2019, Madame Bonitelli. La ville de Valrose-Golfe-Juan organise chaque année des animations dans le cadre des fêtes de Noël. Bon, je ne vais pas tout vous lire, c'est simplement la même que l'année dernière. En 2018, on est sur une tarification d'un euro, et cette animation aura lieu le 15 décembre de 10h à 18h. Il est demandé au conseil municipal de fixer la tarification des animations de Noël aux conditions suivantes. Le 15 décembre 2019, de 10h à 18h, des balades en Pône et Avenue Clémenceau au tarif de 1 euro le tour, de dire que les recettes et les dépenses qui en découleront de cette activité seront inscrites au budget communal. Les paiements seront encaissés dans le cadre de la régie de recettes pour l'encaissement du produit des animations, prévoyant en outre l'encaissement des animations ludiques, institué auprès du service animation de la mairie de Valoris-Port-Clujant. Est-ce qu'il y a des questions On aurait quand même pu, je pense, reculer une semaine, Pas avancer sur un... Sur le week-end plus... du 7 et du 8, il y a le. La... Non, non, non, non, non. De... Juste avant le web, ouais. Ah, mais il y a deux animations le week-end d'après, hein. Il n'y a pas que ça. Oui, mais à ce moment-là, on dit plus que... toujours. Ah, bon, euh, moi, moi, personnellement, je que ça t'explique. Grouper avec quoi Avec les autres, animations, ah, Il y en a d'autres qui sont prévues à golfe Juan sur le week-end du 15 après mais qui sont différentes que le du bonnet, pour ne pas, pour, pour pas donner... Hein. D'accord, mais il y en aura aussi, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y en aura aussi le cas, il y en aura aussi le, le week-end du 21-22, tout simplement. C'est simplement une animation, celle-ci est payante, pour que tous les enfants puissent y participer, en fait, pour qu'il n'y ait pas de bouchon. D'autres questions Qui est contre Qui s'abstient Merci. Napoléon à golfe juan 2020, tarification, médaille, Madame Bonitier. Alors, idem à l'année 2018. Donc, la ville de valoris Golfe Juan organise la manifestation à Napoléon à golfe Juan le 29 février et 1er mars 2020. Dans le cadre de cette manifestation, un atelier de forge traditionnelle est mis en place et propose la vente de médailles frappées sur le site. La tarification de ces ventes de produits dérivés de la manifestation doit être fixée par délibération du conseil municipal. Le montant des ventes de ces médailles sera encaissé par la Ville dans le cadre de la Régie des recettes pour l'encaissement du produit des animations, prévoyant en outre l'encaissement pour des ventes de produits promotionnels liés aux manifestations locales, instituées auprès du service animation de la ville de valoris golfe juan Il est demandé au Conseil municipal de fixer la tarification des ventes de produits confectionnés le 29 février et 1 mars 2020 dans le cadre de la manifestation Napoléon à Golfe-Juan aux conditions suivantes médaille en éteint frappée à l'effigie de Napoléon Ier au tarif de 5 euros, de dire que les recettes et les dépenses qui en découleront de cette activité seront inscrites au budget communal. Le paiement sont, les paiements seront encaissés dans le cadre de la régie de recettes pour l'encaissement du produit des animations, prévoyant en outre l'encaissement pour des produits promotionnels liés aux manifestations locales, institués auprès du service d'animation de la mairie de valoris golfe juan Donc c'est le même tarif. les deux ans. Outre le fait, bien sûr, que je me réjouis de voir revenir cette belle fête dans notre commune, j'aimerais savoir, puisque il semblerait que précédemment elle a été annulée pour des raisons sécuritaires, donc euh, qu'est-ce qui vous a décidé à la remettre cette année dans le, dans été le été calendrier Pardon Elle, elle n'a pas été annulée pour des raisons de sécurité, elle a ah, été annulée est... parce que euh, l'État, enfin les musées nationaux nous ont proposé une très belle exposition Picasso, avec 300 pièces inédites. Donc c'est vrai qu'une offre pareille ne se décline pas. Donc euh, on <coughs> a choisi de repousser Napoléon pour pouvoir faire Picasso. L'année d'après, donc l'année dernière, enfin cette année, c'était la biennale. Là, on ne pouvait pas y couper. Donc euh, voilà. Ceci dit, la sécurité a été revue oui, largement à la hausse pour Napoléon. Merci. Voilà. S'il n'y a pas être Qui est qui est contre, qui s'abstient, merci. Reclassement professionnel et période de préparation au reclassement PPR adhésion à la mission obligatoire du CDG 06. Alors c'est une, une aide au reclassement pour les fonctionnaires INAR qui leur permet d'avoir une période de préparation au reclassement. Donc comme vous le savez, on a de plus en plus de, de personnes euh, épuisées par un, un long service euh, au public, à la collectivité. Et euh, aujourd'hui, nous sommes essentiellement sur le numérique. Donc c'est vrai que nous avons quelques difficultés à replacer les personnels. Donc nous avons une mission là qui nous est proposée par le CDG 06 qui permet d'accompagner, de soutenir et surtout de former peut-être à de nouveaux métiers de manière à pouvoir euh, intégrer sans difficulté d'autres fonctions. Il est toujours très difficile... Quand ces agents euh, ont passé 30 ans ou plus à une fonction d'en de, changer mais le physique a parlé et c'est pour nous un devoir de, de, de les reclasser dans des emplois compatibles avec leurs difficultés et c'est de plus en plus difficile parce que tout le monde n'est pas apte à l'informatique, on est sur la dématérialisation aujourd'hui donc euh, l'outil premier, le levier c'est vraiment euh, l'ordinateur et, et tout le monde n'est pas formé à l'informatique. Donc le CDG nous propose une mission tout à fait intéressante. Alors, sont concernés les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet, les fonctionnaires titulaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, quelle que soit la quantité de travail. Et sont exclus les dispositifs les fonctionnaires stagiaires, les agents contractuels de droit public. Voilà. Donc nous allons conventionner avec le CDG 06 si vous en êtes d'accord. Euh pour la somme de 1250 euros pour un service emploi et maintien dans l'emploi et accessibilité, avec une mission euh, facultative, un bilan de compétences voilà, de, pour 1000 euros. Voilà, ce sont euh, des coûts tout à fait légitimes pour essayer de trouver des, des possibilités de reclassement à des agents qui se trouvent un petit peu en panne malgré eux, de, de, de, physiquement. Voilà. Qui est contre Qui s'abstient Merci. Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques et privées. Convention de réciprocité intercommunale en les 20. Approbation, Madame Sakelli. L'article L212-8 du Code de l'éducation fixe la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes. Le montant de la participation est fixé par accord entre les communes. Formalisé par une convention. À défaut d'accord, il revient au préfet d'arbitrer à permis du Conseil départemental de l'Éducation. Les communes de résidence sont appelées pour participer au frais de fonctionnement des écoles publiques. Les villes de Valoris-Golfe-Juan et antibes jean les accueillent dans ces écoles publiques pour la commune de Valoris-Golfe-Juan et dans ces écoles publiques et privées pour la commune d'Antibes des enfants domiciliés dans l'une ou l'autre commune. A ce titre, des dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles, la raison médicale, la fratrie, etc. Il est donc proposé qu'une convention de réciprocité soit signée entre ces deux communes pour un point annuel de 750 euros par élève. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention 6 jointe à intervenir entre les communes de valoris golfe et dantibes jean les pins d'approuver le forfait communal relatif aux frais de fonctionnement appliqués aux communes de valoris golfe jean et dantibes jean les pins fixés pour l'enseignement maternel et ou élémentaire d'un élève au titre de l'année scolaire 2019-2020 à 750 euros, d'autoriser Madame le maire à signer les dix conventions, de préciser que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communal. Une question, par question. Qui est contre Qui s'abstient Convention entre le groupement d'intérêt public du Canet et la commune de valoris côte jouan gratuité des visites guidées et ateliers dans le cadre d'un projet éducatif entre le musée Manili, le musée de la céramique et le musée Bonnard du Canet. Donc, comme vous l'indique le titre. Il est question d'accorder de, de, la gratuité pour 18 classes maximum euh, du canet et inversement 18 classes maximum pour les, pour Valoris, pour les vocalis. Voilà, donc c'est une gratuité, une réciprocité. Euh, comme vous l'avez vu, nous avons de plus en plus de partenariats de stress avec euh, Cap-Azur. Et c'est vrai que c'est toujours très intéressant de faire des échanges culturels pour, euh, pour les écoliers, pour se former, pour la culture, pour d'autres. Il y a le sport aussi, il y a des échanges. Donc voilà, je vous invite à autoriser euh, la gratuité des visites et des ateliers pour toutes les classes bénéficiaires de ce projet et de signer la convention de partenariat avec le canin. Oui quelles sont les classes qui vont, qui vont euh, savoir ça, à... et comment s'est-il effectué le choix Merci. Il n'y a, a pas de choix. Nous, les enseignants sont libres. Euh, ce sont les classes qui déterminent, comme les sorties, comme les séjours scolaires. On propose et les écoles disposent. C'est-à-dire, elles souhaitent aller euh, visiter Fragonard, euh, l'école Langevin, le CM2 souhaite, elles décident, elles en font la demande. On met à disposition le bus de la ville et voilà. Il n'y a aucun bon choix euh, arbitraire qui est fait. Je ne pense pas de la Je pensais par exemple à la joie de niveau de cycle, le troisième cycle, au contraire, favoriser l'accès à la culture maternelle. Ce sont les enseignants. Simplement savoir qui je pense Ce sont les enseignants qui décident. Qui est contre, qui s'abstient, merci. Convention de prêt de statut monumental, Capron. Donc, euh, comme vous le savez, nous avons une convention de prêt pour 15 statuts et on a remarqué que nous avons des statuts extrêmement fragiles qui ne peuvent plus rester euh, sur le domaine public dans la mesure où ce sont des anges et que les enfants se, se suspendent et régulièrement les bras sont cassés, etc. Donc, on a vu avec M. Arch, qui est le prêteur, de manière à réduire ce nombre de statuts, garder les statuts les moins euh, à sécuriser voilà. donc on essaye de les mettre dans des endroits où les enfants ne vont pas taper avec les vélos avec les, voilà, et surtout ne font pas de la balançoire avec parce que là, tous les, quasiment tous les bras des anges ont cédé sous la pression et on ne peut pas faire autrement que de reconstruire de la même manière donc c'est un coût terrible pour la collectivité dans la mesure où nous avons l'obligation de réparer les statuts donc on diminue, on va, sort, on va garder les plus importantes avec l'accord de M. Arch. Et donc le projet de. On va re-signer -re -re un projet de convention entre la commune et M. Arch qui est le prêteur. Voilà. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. Alors là, j'ai eu... Alors normalement, la poste va s'installer sur les ONA, mais ce n'est pas nous qui gérons SH anti-police pour cette partie. Il s'est passé un problème, c'est que l'État, on là, la porte se désengage et demande des investissements. entend dire, je veux. S'il vous plaît. La, la, question, la question orale était de savoir si la poste allait s'installer dans l'îlot Elena ou pas. Et Parce qu'on entend des bruits comme quoi il réfléchirait à s'installer euh, ci ou là. Et Donc là, vous, vous n'avez pas pour l'instant de, de date ou de certitude sur le fait qu'il s'installe l'îlot Elena 40 ans. À ce jour-là, euh, je n'ai pas d'informations disant que j'ai entendu. Je me méfie des plus. Oui, oui, mais, non, mais également, C'est une sorte de et, voilà. bon, bien, sauf la vérité. Moi, en fait, la vérité, c'est euh, que je n'ai pas encore du projet de la vie pour je appeler ce jeudi de la Donc, effectivement, tout ce que je peux vous dire, c'est la place de famille avec une pharmacie. De problèmes, donc c'est nous qui assumons et qui à la NSAP euh, assumons la déclaration des revenus, on ne va pas continuer longtemps. On va arrêter, on va agir, on va ses responsabilités et assume le plus du service public. Alors, une nouvelle quand même, quand ils viennent de se rendre compte que d'avoir supprimé tous les fonctionnaires, ça a béni la population en grande difficulté, pour ne pas dire en grande précarité. Parce qu'une personne ne sait pas, pas, pas se servir d'Internet d'un fois elle arrête rien. Elle ne prend plus ses droits, elle ne décarte plus ses revenus, elle ne fait plus rien. Donc nous, on a pris le de relais à la fois cool, au CCAS, à la fois à la MSAP, et euh, devant mon assistance, la DGFI va bien accepter de, de faire venir des permanences du Trésor public, alors probablement au CCAS, mmh. pour aider surtout les seniors qui ont de plus en plus de difficultés à avancer en réclamant des droits si nécessaire ou déclaration de revenus si nécessaire etc on est dans une grande difficulté aujourd'hui je vous dis il y a une fracture immense ici et on va vers la précarité parce que les gens ne savent plus s'adresser pour remplir des formulaires donc ils sont obligés d'aller au CCS c'est pas tout à fait leur compétence l'assistance sociale les assistantes sociales on est obligé de recruter encore des assistantes sociales parce qu'on ne sait plus comment faire pour aider ces personnes. Merci. Très bonne soirée. S'il vous plaît, madame la maire, je une petite question. Ce que vous pouvez c'est par rapport au projet Cœur de Ville qui est passé hier soir au Conseil communautaire. On a appris que le, le BF était de 2 millions de plus dans la corbeille de la mariée. Oui. Il y a une phrase là qui m'interpelle un peu. Peut-être vous pouvez nous donner l'explication. Dans les attendus de l'article, il, il, il correspond au montant maximum et hors actualisation sur lequel la commune est engagée pour mener l'opération de maîtrise foncière au titre de la présente convention. Oui, on avait, on avait voté la même chose au conseil du municipal Oui, oui. C'est-à-dire, vous avez expliqué. Bon, on non, non, vous avez expliqué. Choses que le périmètre d'action de Cœur de Ville s'est élargi par rapport au Cœur de Ville qu'on appelait le quartier prioritaire. On a élargi très largement, on est allé sur Tapis Vert, on est allé sur Langevin, etc. Et on a pris un quartier qui nous intéresse tout particulièrement, qui tourne autour, enfin au centre duquel se trouve le quartier du Cabadon. Voilà. Il se trouve que là, beaucoup de propriétaires souhaitent vendre. Voilà. Donc, chaque fois que l'on fait une démarche et un projet, on associe EPF. Et à un certain moment, devant les propriétés qui étaient à la vente, EPF nous a dit qu'il fallait augmenter l'enveloppe. Et comme vous le savez, la Casa est caution, puisque ça donnait lieu à débat. Donc, automatiquement, nous avons passé une délibération dans ce sens, disant que EPF élargit son champ d'action et ses possibilités, ça ne veut pas dire qu'ils vont consommer la totalité. Ça veut dire qu'ils se donnent qu donne une marge de manœuvre. C'est-à-dire, s'il se présente un terrain tout à fait intéressant pour reconfigurer, parce qu'on va tout reconfigurer, le sens de circulation, les inondations, etc., etc., ça a un coût terrible. Donc, il faut que PF puisse acheter. Ce n'est pas la commune qui va acheter tous les terrains de la ville pour reconfigurer tout ce quartier en faire un, un, un, un pilotage très intelligent entre Langevin, la vieille ville et Clémenceau. Euh, donc, EPF nous a dit qu'il faut qu'on élargisse un petit peu l'enveloppe, ce qui a été accepté par la CASA et de fait, bon, puisque c'est la CASA, comme vous le savez, qui cautionne voilà. Merci, bonne soirée. Bon.